Quelle bonne idée de faire du camping! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ensemble, non, Teddy Gato? J'aime se passer du temps entre soeurs. Moi aussi! Mamie, Teddy, gâteau! Oh! Salut, toi! Oh. Est-ce que t'aimes ça faire du camping? Moi, oh, ouais. j'adore ça! Moi oh, aussi! <rire> ben, qu'est-ce qu'on fait? Il y a trois tâches à faire avant de se coucher. Oh. Installer la tente. Deux! Et ramasser du bois pour faire un feu. Et trois! Ah. Préparer notre collation. Oh. Je m'occupe de la tente. Et moi du bois. Ah, parfait. Bon, euh, euh, les instructions. Regarde, toujours compliqué, c'est fait... pas... Ah, euh, non. alors. Euh, euh, euh. Étape numéro un, sortir la tente du sac. <rire> Facile. Oui. <rire> <rire> J'adore leurs frais de la forêt. Et tu sais, c'est dans la nature que j'ai mes meilleures idées. Comme ce ramasse branche que j'ai modifié moi-même. <rire> oh. Et tu as entendu ça C'est le cri d'un animal. Mais lequel hmm. oh. et Tu veux bien m'aider à trouver de quel animal il s'agit Ah, super. Écoutons ensemble. Ouh. Je crois que c'est un oiseau qui dort le jour et qui vit la nuit. Et tu as une idée? Oui, c'est un hibou. On dit que quand le hibou chante, il boboule. Ah, <rire> bobouler, c'est drôle comme <rire> mot. Il y a plusieurs animaux qui chantent par ici. Écoutons encore une fois. Je te donne un indice. C'est un tout petit animal vert qui saute. Oui. C'est une grenouille. On dit que la grenouille coasse. Oh, waouh! <rire> wow. oh, ça, c'est un joli chant. <rire> c'est un oiseau d'Amérique du Nord qui ressemble à un canard. <rire> oui! C'est un huard! <rire> oh. Euh, ça, ce n'est pas un animal. C'est mon ventre. Euh, retournons au campement. tati gâteau à feu. Oh Chocolat. Et, mamie, on va enfin pouvoir faire le feu et manger. Euh, mamie euh, Mamie Ici Ici oh, Ici Tournevis Ça va, mamie Oui, oui, ça va, ça va. Euh, J'ai presque terminé. Terminé mmh. Ça ressemble un peu plus à un saucisson brioché mmh. qu'à une tante. Oh Quelqu'un dit brioche délidage. Ah. <rire> tu sais, je peux t'aider à monter la tente si tu veux. Oh oui, oh merci chérie. Oh, délidage hein, est toujours apprécié. <rire> Regarde les formes pour te guider. Elles sont partout autour de nous. Quand tu sais pas où commencer. fais toi, elle a coincé. De triangles. Ce sont les formes de ma tante Il suffit de les assembler pour pouvoir s'y abriter. Tous les rectangles ont quatre côtés, de plus grands et de plus petits. Et les triangles n'est pas censé. Il y a trois côtés. Sont fantastiques. Deux rectangles et deux triangles Ce sont les formes de ma tante Il suffit de les assembler Pour pouvoir s'y abriter La tente est montée! <rire> <rire> Je m'occupe du feu, maintenant. Veux-tu de l'aide? Bien sûr, et De l'aide, c'est toujours apprécié! Un délité! <rire> J'adore les s'mores à la banane. Et des biscuits en forme de carré. Et du chocolat en forme de rectangle. Et des tranches de banane en forme de cercle. Et aussi oh, des Un oh, Chocolat au lait. Oh, un lion. Un lion? Mais non, mamie, c'est pas une lion. un lion. Oh. <rire> c'est un hibou. Ah. Chocolat au sel de mer. Un éléphant, hein? Un éléphant. Non, mamie. Et c'est une grenouille. Ah. Oh, <rire> ah, chocolat au caramel! Un loup! Ah, il va nous manger! Ah! Mais non, mamie, ce n'est pas ça! Oh. Ah! Ah! Oh! Tu as bien eu, mamie! Et non, je sais que c'est un, <rire> ah, ben, oh, ma <rire> un loup! Passe-moi le <rire> guimauve! Tu veux ton guimauve? Un petit, ma petite! Un loup!